Bonjour à tous, c'est Franck de Créolinium. bienvenue dans mon atelier. Un petit peu de changement l'atelier, comme vous pouvez le voir, j'ai une paire de lunettes. Et oui, c'est la fin des haricots, ça y est, ma vue commence à plonger, c'est la même merde. Allez, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais réaliser les greppes, donc ce qui rentre dans le plateau pour servir de butée avec la presse debout. Je vais avoir 10 pièces à réaliser sur exactement le même principe, c'est-à-dire que je vais devoir utiliser la défonceuse pour réaliser ces petits angles ou la scie, circulaire pour pouvoir couper finement, euh, je vais pas prendre de risque. je vais utiliser des gabarits, on fait attention à ces petites mimines, ensuite, il euh, ben, faudra profiter de ces derniers instants de vidéo car l'établi est quasiment terminé, donc profitez-en, il euh, y a encore, je dis bien, il y a encore du travail dessus sur le plateau, il y a la finition à faire, mais je vais faire la finition une fois que j'aurai reçu ou trouvé une varlope, et trouver une varlope, ben, c'est comme jouer le romignon, euh, ben, vous ne gagnez pas tous les coups. Pour réaliser ces fameuses grêpes, je vais utiliser du noyer. Le noyer que Gérald, une personne très très très sympa m'a filé. Donc merci Gérald, je vais utiliser ben, un bout de ta planche. Il euh, n'y a pas grand chose, en même temps j'ai que des grêpes à faire. Donc ben, euh, ça sera la façon de te remercier. Euh, en insérant ce fameux bois dans mon plateau. Merci beaucoup Gérald. j'ai réalisé dans une chute de la partie plateau de l'établi la même entaille que dans le plateau donc c'est celle qui va recevoir la greppe enfin les greppes ou le greppe je sais pas la greppe la greppe on va dire la greppe bref donc j'ai réalisé ce petit entaille à l'aide de la défonceuse d'une bague à copier et de la mèche qui va bien de façon à avoir strictement la même entaille ici donc je me suis fait euh, cette petite pièce de bois à l'acier ruban à l'arrache sans aucune finition pour voir si la pièce fonctionnait, enfin pour voir si le système fonctionnait avec l'espèce de lame ressort donc eh ben, écoutez c'est pas mal par contre j'ai fait une erreur bah, c'est pas grave parce que là je suis en, en, en phase de développement on peut dire euh, sachant que ça ce n'est pas dans les plans que j'ai téléchargé donc c'est euh, plus ce que j'ai vu à droite à gauche sur internet alors, j'ai fait une petite erreur, effectivement, j'ai juste coupé euh, la pièce un peu trop court. Donc, je pense qu'il faut la laisser dépasser au moins de 3 cm en dessous le plateau de façon à pouvoir la pousser correctement. Parce que là, je n'ai que 10-12 mm à pouvoir pousser. C'est un, un peu la chien quand c'est en dessous. Donc, je vais la prolonger pour voir ce que ça donne. En tout état de cause, l'effet le, ressort fonctionne bien, mieux que la servante le porte outil au milieu de l'établi ça fonctionne c'est pas mal sauf que comme je vous dis il est trop court voilà pour preuve regardez hop et là j'ai un peu de mal à le ressortir donc avec un peu plus de, de longueur je pense que ça serait nettement, nettement plus efficace donc je vais faire une petite série euh, je détaille pas la coupe à longueur des morceaux de bois, peut-être éventuellement la coupe à 2 degrés euh, sur la partie, euh, voilà, plus que c'est plus de degrés, c'est 88 degrés exactement, euh, sur la partie supérieure, euh, je sais pas si je vais le filmer, vous verrez bien, euh, en tout état de cause, le plus intéressant je pense, c'est la partie gabarit, usinage sur la table de défonceuse. Ça y est, j'ai réalisé le petit gabarit qui va me permettre de réaliser cette forme-là, en ayant rajouté les 2 euh, cm et demi qui me manquait donc c'est pas plus dur hein? j'ai épousé la même forme oups pardon épousé exactement la même forme plus les deux cm et demi que je vous disais à l'instant euh, de façon à pouvoir sortir plus facilement les greffes ou les rentrer plus facilement donc hop le gabarit a exactement la même forme que celui-ci toc donc au préalable, avant de mettre mes pièces de bois, je vais quand même les pré-découper pour éviter que la fraise de défonceuse en prenne trop. Euh, ça évitera les éclats et éventuellement les petits kickbacks. Bon, sur une défonceuse, ça risque pas grand-chose, mais on n'est jamais assez prudent. baril est fonctionnel, la pièce est réalisée, alors j'ai un petit chemin, alors j'ai pas, je sais pas ce que j'ai branlé, il euh, y a un petit défaut dans la pièce, c'est pas grave, c'est une pièce d'usure, donc c'est des pièces que je, je peux refaire quand je veux en fait, pièce d'usure, façon de parler, hein. avant que j'en pète une, je pense que j'aurais bien 70 balais, si je fais encore de la menuiserie, donc, euh, je vais réaliser des petites lamelles que je vais prédécouper à la scie circulaire. Donc là, encore une fois, je ne vais pas le filmer, il n'y a rien de très intéressant. Je vais couper ces petites lamelles-là à la scie circulaire, 3 mm. Il n'y a pas besoin d'avoir de finition dessus, brut, ça ira très bien. Le plus important, c'est que le bois, euh, il soit bien souple, en fait. Souple et assez rigide à la fois. Alors, c'est un peu paradoxal, mais le frein se prête tout à fait à ce genre d'exercice. Donc, ça va faire des lames ressorts. Je pense que ça va bien matcher. Alors, à voir dans le temps, normalement, ça ne devrait pas bouger. L'important, c'est de bien percer et de bien fraiser, de façon à ce que ça ne fonde pas. Voilà, il n'y a rien de très compliqué. Bon, j'ai euh... prépercé une lamelle que j'ai coupée au préalable, donc. Il n'y a rien de spécial, hormis qu'il faut être vigilant sur le fraisage que vous allez réaliser. Voilà. Ensuite, vous prenez vos deux petites vis. essayez d'aligner votre lamelle par rapport au bord de votre euh, greppe voilà et si votre bois dépasse légèrement ben vous mettez tout simplement un petit coup de rabot et voilà, donc théoriquement, voilà, Donc euh, voilà, ça ressemble à ça, c'est pas plus compliqué que ça, il me reste juste à faire la coupe à 2 degrés sur le dessus, mais ça je pense que vous allez vous en passer, c'est pas un problème, euh, et je vais. il se pourrait même bien que je la fasse au rabot, Et voilà ça c'est ce qu'on appelle de l'ajustage ça ne dépasse même pas la lame de rabot n'est même pas touché le hêtre euh, c'est tip top hop là c'est cool alors par contre chaque greppe va avoir sa place donc je vais les numéroter de 1 à 10 je sais que le 1 c'est ici et le 10 c'est la dernière forcément donc je ne vais en aucun cas m'amuser à les intervertir d'où l'intérêt d'en faire 10 comme ça ils ont chacun leur place une fois que le principe est validé, maintenant je peux passer à la partie série L'excédent de matière que je ne veux pas passer sur la table de défonceuse donc un petit coup de crayon avec 2 mm de large ensuite passage à la scie à ruban et après direction le gabarit sur la table de défonceuse et voilà elles sont toutes tracées maintenant en direction la Sierra. toutes les grêpes qui sont réalisées, elles sont toutes de la même forme euh, forcément avec le gabarit, normalement il ne peut pas y avoir d'erreur donc je pars sur un truc tip top, me reste à y rajouter les fameuses lamelles qui vont faire effet ressort donc je les ai coupées, comme vous avez pu le voir précédemment à la scie circulaire en essayant de prendre un maximum de sécurité bien entendu euh, elles font à peu près 3 mm d'épaisseur je ne les ponce pas, ça ne se sert strictement à rien je ne vais pas me casser la tête euh, vous voyez, c'est relativement souple hop de toute façon c'est sorti du même morceau de bois donc normalement au niveau flexibilité ça sera normalement pareil donc je vais m'amuser à couper ça à une certaine longueur euh, je n'ai fait une, elle est, elle est là hop. donc je vais recouper exactement à la même longueur je vais percer les deux petits trous, fraiser, pré-percer dans le morceau de noyer et ensuite euh, y insérer les deux vis. Donc il bah, n'y a rien de compliqué, le plus important c'est de bien veiller à ce que la lamelle ne fende pas, c'est tout. Il n'y a, y a, y a rien de spécial autrement, hein. donc euh, tout le monde est capable de faire ça. Mais voilà C'est le même principe Bon, vous l'aurez compris, hein euh, Ce sont exactement les mêmes. Je ne vais pas tous les faire à la caméra. Vous avez vu comment c'était réalisé. C'est ultra simple. Il faut juste porter une attention particulière au gabarit. Et se passera bien donc normalement vous êtes à même de pouvoir reproduire ces petites pièces de bois -là. alors par contre je vous le disais un petit peu plus euh, en avant dans la vidéo ce n'est pas sur les plans du robot que j'ai téléchargé donc ce sera à vous de trouver la façon de faire il euh, ya plein de trucs sur internet on peut assez facilement trouver le plan de ce genre de pièce. donc aucun stress à avoir et puis de toute façon, vous n'êtes pas obligé de faire des trucs carrés, et des greppes comme ça, vous pouvez faire des trucs ronds, des bench dogs, du coup, voilà, donc euh, je continue, et on se reprend après pour la fin de cette vidéo. Alors, comme je l'imaginais, il y a des grêpes qui ne rentrent pas dans leur logement. Donc, ben, à ça, c'est pas compliqué. Comme ça ne rentre pas dedans, je vais juste passer un petit coup de rabot sur une des faces. Et théoriquement, tout devrait bien se passer. Ça devrait parfaitement matcher avec le plateau d'établi. OK de trop là Et voilà Et voilà, toutes les greppes sont ajustées, elles sont à leur place définitive. Donc... Vous avez vu avec trois morceaux de bout de bois on peut faire des choses assez sympas. donc là c'est pas grand chose c'est juste un moyen de serrage mais euh, franchement qui sera ultra efficace dans le temps et assez solide donc et l'avantage c'est que c'est jetable si vous le cassez vous en refaites un hein, c'est fini on n'en parle plus comparé aux greppes que vous achetez en commerce en métal ou en alu ou tout ce que vous voulez si vous le paumez ça fait mal au... <coughs> ça fait mal bref Là, c'est un bout de noyer, une lamelle de freine, deux vis et c'est terminé. Un petit peu d'usinage, bien évidemment. Hop, et ça match parfaitement. Donc, n'hésitez pas à les fabriquer vous-même, plutôt que de faire des trous ronds. Euh, ça donne un peu plus de challenge sur une pièce comme celle-ci. Euh, moi, personnellement, je n'ai pas hésité. Je trouvais ça plus joli d'avoir des carrés Enfin, des, des, des trous rectangulaires dans mon plateau d'établi plutôt que des trous ronds voilà après c'est une question de facilité aussi Après avoir avec les moyens dont vous disposez mais je pense que c'est plus facile de faire un rectangle euh, en bois que de faire un trou avec une mèche de 19 ou de 20 qu'on n'a pas forcément et qui coûte forcément entre 15 et 20 balles donc là en matière première euh, bah, c'est de la chute donc euh, ce qui m'a coûté le plus cher là dedans c'est les vis donc ça doit faire 4 euros la boîte de, de, je sais pas, de, de 50 peut-être. Euh, donc il a pas Enfin pour moi il n'y a pas photo. Après c'est sûr, je vais devoir ajouter soit du cork. Donc c'est une espèce de matière euh, caoutchouc euh, avec du cuir ou je sais pas trop quoi. Ou des morceaux de cuir sur les parties euh, qui vont être en contact avec le bois. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc pour l'instant ça reste comme ça. Tant que j'ai pas le cuir, ben, ça reste comme ça. Voilà. Puis ça fait classe quand même non je sais pas quest ce que vous en pensez théoriquement il reste deux vidéos à tourner sur la réalisation de cet établi donc la prochaine ça sera théoriquement le fond euh, ouais le fond et non je vais pas vous le dire en fait je vais pas vous le dire ça sera la surprise euh, ouais parce qu'en fait je sais pas alors, donc voilà, c'était euh, bah, bah, la, la réalisation de ces petites greppes. Une greppe. Alors, un grec une greppe. on va dire que c'est non genré. Voilà, c'est la mode en ce moment. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans l'espace dédié ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous avez exactement 3 secondes. 1, 2, allez merci à vous merci d'être euh, aussi fidèles on n'est pas nombreux certes mais c'est pas le nombre qui fait la grandeur euh, à bientôt j'espère que vous passerez un excellent dimanche et portez vous bien salut c'était franck de Crévignon. ah surtout n'oubliez pas si vous voulez gagner un sac de copeaux abonnez-vous à la chaîne ouais, peut-être que je leur dise un jour qu'ils n'auront jamais de copeaux quand même